Bonjour, nous allons étudier les muscles de la hanche. Ces muscles, en fonction de leur situation par rapport à l'articulation coxophémorale, on distingue les muscles antérieurs, constitués essentiellement par le muscle iliopsoas, indiqué sur ce modèle anatomique par des flèches rouges, et le muscle Pictiné indiqué par la flèche verte et du muscle postérieur composé essentiellement du muscle de la région glutéale disposé en un plan superficiel constitué du muscle grand fissier et muscle tenseur du fascia lata. Ici sur ce modèle anatomique, on voit le muscle grand fissier indiqué par la flèche verte et un plan moyen constitué du muscle moyen et petit fessier, et un plan profond constitué du muscle pelvytrocantérien qu'on voit ici indiqué par des flèches bleues. On va commencer par la description du muscle iliopsoas. Et sur ce dessin anatomique à la craie, on voit que le muscle psoase présente un chef vertébral s'insérant sur les corps de la douzième vertèbre thoracique, TH12, et des quatre premières vertèbres lombaires, L1, L2, L3 et l L4. Il présente aussi un chef transversaire postérieur sur les processus transverses des vertèbres lombaires L1 à L4, marqué ici par une couleur jaune. Le muscle iliaque s'insère dans la fosse iliaque au niveau de la face endopelvien de l'os coxal. Le corps charnu du muscle psoas forme un fuseau oblique en bas et en dehors. Le psoas iliaque -il se rejoint et se termine par un tendon sur le petit trochanter au niveau du fémur. Le muscle iliopsoas est énervé par des rameaux du nerf fémoral et des branches collatérales du plexus lombaire. Son action, c'est la flexion et la rotation latérale de la hanche et permet aussi la flexion de la colonne lombaire. Le deuxième muscle de ce plan euh, antérieur c'est le muscle pectiné. Euh, ce muscle s'insère ou prend son origine au niveau du pecten du pubis, indiqué ici par l'épingle rouge. Son corps charnu, et quadrilatère, oblique en bas et en dehors. Et se termine sur les lignes âpre du fémur, la partie haute du cytline indiquée ici par l'épingle bleu. Le muscle pictiné est énervé par le nerf obturateur et le nerf fémoral. Il permet l'adduction de la hanche et aussi la flexion de la hanche. Maintenant, on va étudier les muscles de la région gluteale ou région fissière disposés en trois plans, un plan superficiel, un plan moyen et un plan profond. Le plan superficiel est constitué du muscle grand fissier et du muscle tenseur de lata. Le muscle grand fessier ou muscle gluteus maximus naît sur la face gluteale de l'aile iliaque en arrière de la ligne gluteale postérieure et plus précisément sur le versant postérieur de la crête iliaque et sur aussi la crête sacrée latérale et sur le ligament sacro-tubéral, coloré ici en bleu. Le corps charnu de ce muscle est aplati et représente un plan superficiel, marqué ici en jaune et un plan profond représenté ici en rouge. Pour la terminaison, le faisceau superficiel, il va se terminer au niveau de la partie supérieure du tractus iliotibial, indiqué ici par une couleur verte, tandis que le faisceau profond va se terminer au niveau de la tuberosité, glutial du fémur, une branche de la trufication supérolatérale de la ligne âpre, indiquée ici par une couleur bleue. Le muscle grand fissier est énervé par le nerf glutial inférieur. Il permet comme action la rotation latérale de la hanche et l'extension de la hanche. Le muscle tenseur de fascia lata naît au niveau du lipine iliaque entero supérieur Indique ici par une flèche bleue. Il a un corps charnu composé d'un chef en éventail à sommet inférieur constitué des fibres verticales en bas et en arrière. Il se termine au niveau de ce qu'on appelle tractus iliotibial le tractus iliotibial ou la bandelette de Messia est un épicissement latéral de fascia lata qui longe la face latérale de la cuisse de la région latérale de la fesse jusqu'à la région du genou il se termine sur le tubercule infracondylien du tibia ou le tubercule du gerdi. Le muscle tenseur de fascia lata est énervé par le nerf gluteal supérieur. Ce muscle permet l'abduction de la hanche. Le muscle moyen fissier au gluteus medius né sur les trois quarts antérieurs de la lèvre latérale de la crête iliaque et sur la face gluteale de l'os coxal entre les lignes gluteales antérieures et postérieures. Il a un corps charnu on éventail avec des fibres musculaires qui se dirigent en bas. Il se termine par un tendon au sommet de la face latérale du grand trochanter, indiqué ici à une couleur bleue. Le muscle moyen fissier, au gluteus medius est énervé par le nerf gluteal supérieur. C'est un muscle stabilisateur du bassin. Il est rotateur médial par ses fibres antérieures et rotateur latéral par ses fibres postérieures. Sa paralysie aux lésions provoque une démarche nommée Démarche en trente de Lombourg, qui est caractérisée par un abaissement de la hanche contralatérale au muscle atteint lors de la phase unipodale de la marche. De plus, sa paralysie entraîne une bascule de bassin de côté atteint. Le deuxième muscle du de plan moyen de la face postérieure de la hanche, c'est le muscle petit-fissier au gluteus minimus. Il naît de la face gluteale de l'os coxal sous la ligne gluteale antérieure et il a un corps charnu. En éventail à sommet inférieur dont les fibres se portent en bas et se terminent au niveau du bord antérieur de grand trochanter. Le muscle putifici est énervé par le nerf gluteal supérieur. Il a comme action la rotation médiale et l'abduction de la hanche. Maintenant, on va étudier les muscles de plan profond de la face postérieure de la hanche. C'est les muscles pilvitrocantériens, En nombre de 6, les muscles pilvitrocantériens sont situés en profondeur sur le versant dorsal de l'articulation coxo ce qui leur confère leur principale fonction, c'est la rotation latérale. Ces muscles s'insèrent à différents endroits du bassin osseux, mais se terminent tous sur le grand trochanter du fémur, d'où leur nom. Leurs insertions. Quelque peu différentes permettent de séparer ces muscles en deux muscles d'origine endopelvien, le muscle piriforme ou pyramidal, et le muscle obturateur interne. Et quatre muscles d'origine exopelvien. C'est le muscle jumeau supérieur, le muscle jumeau inférieur le muscle carré fémoral et le muscle obturateur externe. Donc on va commencer par la description du premier muscle pilvétrochonthérien, c'est le muscle piriforme. Donc il naît au niveau de la face pelvienne du sacrum autour des deuxièmes et troisièmes foramen sacré. Donc ici en bleu c'est les foramen sacrés. Il a un corps charnu avec des fibres qui se portent en dehors, en bas. Et en avant. Donc, des fibres qui se dirigent en bas, en dehors et en avant. Donc, il sort de pelvis par la grande échancrure sciatique marquée ici. En vert, la grande échancrure sciatique donc il va délimiter un canal qui s'appelle le canal supra indiqué ici par une couleur jaune et en dessous de lui le canal infra Piriforme. Ce muscle se termine au sommet de grand trochanter, indiqué ici par une couleur bleue. Le muscle périforme est énervé par nerf du périforme. Collatéral du plexus sacré. Le muscle périforme est un muscle rotateur latéral de la hanche. Le deuxième muscle qu'on va étudier c'est le muscle obturateur interne. Ce muscle naît au niveau du porto de la face endopélvienne de foramen obturé à ce niveau indiqué par une couleur verte donc autour du foramen obturé et de la membrane obturatrice il a un corps charnu en éventail qui contourne la petite échancrure sciatique donc ici la petite échancrure sciatique donc les fibres charnues elles se portent d'abord en arrière et en dehors puis se réfléchissent contre la petite échancrure sciatique Ils se portent en avant et en dehors et se terminent au niveau de la face médiale du grand trochanter au niveau de la fossette digitale. Le muscle obturateur interne est énervé par le nerf de l'obturateur interne qui est un collatéral du plexus sacré. Il a comme action la rotation latérale de la hanche. Le muscle jumeau supérieur né de l'épine sciatique de l'os coxal marqué ici par une couleur verte. Il a un corps musculaire qui est grêle et satellite du muscle obturateur interne sur son bord supérieur et se termine au niveau de la face interne du grand trochanter. C'est un muscle qui est énervé par le nerf de l'obturateur interne et permet la rotation latérale de la hanche. Le muscle jumeau inférieur, né de la tuberosité sciatique au niveau de sa partie supérieure, marqué ici par une couleur verte. Le corps charnu est composé de quelques bandelettes Musculaire, satellite de tendon du muscle obturateur interne, et se termine au niveau de la fosse ou la fossette digitale avec l'obturateur interne au niveau du grand trochanter. Il est énervé par l'unaire du carré qui est un collatéral du plexus sacré et la action rotation latérale de la hanche. Le muscle obturateur externe est né sur le pourtour de la face exopilvien du foramen obturé et de la membrane obturatrice, donc indiqué ici par une couleur verte. Il a un corps charnu qui est fusiforme dont les fibres sont obliques en dehors, en haut et en arrière. Passons sous puis en arrière de col fémoral pour se terminer par un tendon au niveau de la fossette ou de la fosse trochanterique à la face médiale de grand trochanter, indiqué ici par une couleur bleue. Ce muscle est énervé par le nerf obturateur terminal du plexus lombaire. Il permet la rotation latérale de la hanche. Le dernier muscle pelvytrochanterien est le muscle Carré fémoral. Euh, ce muscle naît au niveau de la tuberosité ischiatique, indiquée ici par une couleur verte. Il a des fibres musculaires qui sont parallèles et transversales et qui se dirigent vers l'odeur pour. Se terminer au niveau de la crête intertrochantérique du fémur. Ce muscle est énervé par le nerf du carré fémoral qui est un collatéral du plexus sacré et il a comme action la rotation latérale de la hanche.